Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo review de l'épisode 2 de la saison 3 de Mob Psycho 100 Du coup franchement un bon épisode la vérité l'ambiance elle était bien, tranquille, bon pas trop tranquille quand même parce qu'il y avait pas mal d'événements Mais du coup au début on voit Mob qui est en classe et on lui dit qu'il faut faire un costume avec ses camarades et tout Et lui il sait pas trop quoi faire tu vois, Eux, ils disent juste hop on va faire un drap, un fantôme, tranquille Mais lui tu sais il voit que tous les autres ils s'investissent, ils vont pas juste faire un drap Du coup il, il sait pas quoi faire, après il va voir Regen pour lui demander Sauf qu'il y a une urgence, l'urgence c'est qu'il y a un mec, lui vraiment c'est un personnage, il, il est atypique, il est, il est rare, il, il est pas commun du tout, et je sais pas quel mot utiliser pour le décrire, mais c'est un chasseur de fantômes ou je sais pas quoi, et Reagan il le prend même pas au sérieux, parce que lui il dit il y a plein de fantômes, et euh, ils veulent réveiller le roi des fantômes, ça peut être trop dangereux pour l'humanité, Raiden il, il le prend même pas au sérieux, et par contre quand il y a de l'argent, il lui dit tiens un million d'yen là, Bizarrement, il, il accepte. Donc au final, d'ailleurs en plus, il a retourné ça contre lui. C'est-à-dire qu'après, il disait euh, « crois pas que tu peux amadouer tout le monde avec de l'argent et tout ». Et carrément, le mec, il s'est excusé. Donc lui, il a reçu l'argent et il, il a reçu des excuses pour avoir reçu l'argent. Et du coup, après, il accepte de l'aider. Donc ils vont dans le bâtiment là. Et justement, c'est le bâtiment où il y avait l'épisode 1. Dans l'épisode 1, quand Reagan, il avait appelé Mob pour venir parce qu'il y avait un, un esprit... Et ben justement, c'était dans le même bâtiment. Et même, il avait envoyé du sel. Et on a vu dans l'épisode, il a re du sel, pareil. Donc, je pense que c'est une référence à l'épisode 1. Et franchement, c'était bien. Et on a vu Mob et Serizawa, ils ont tout cassé. Déjà, il y avait le mec, là je ne sais même pas c'est quoi son nom. Le chasseur de fantômes, on va l'appeler. Lui, avec son épée, on voit qu'on avait vu, contre un contre un fantôme, une espèce de Un juste un orbe, hein, un orbe il, il fait cette taille. Contre ça, il s'est battu pendant 3 jours. 3 jours, jour et nuit. Ouah, ouah, ouah. Wesh Alors que là... Tu vois Mob et Serizawa, avec, avec des cartes. Avec des cartes, hop, ils il tranchent des, des fantômes. Et du coup après, ils ont, ils ont attaqué le. Comment il s'appelle Le roi des fantômes en vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Le roi des fantômes, ils l'ont attaqué. Donc ils l'ont vaincu. Surtout Mob, hein. Mob. En vrai, il a. Mob et Serizawa, ils ont carry Il y avait Regen aussi lui. Toujours. Il, il veut se faire passer pour le plus fort alors qu'en vrai, il, il a même pas de pouvoir. Mais par contre, dans la saison 2, qu'on l'avait vu, parce que Mob il lui a prêté ses pouvoirs. Là, frérot, il était chaud. Franchement là honnêtement il a géré. Mais par contre pendant tout l'épisode Mob il se posait la question. Comment il va faire pour le costume Il cherchait des idées, il cherchait de l'inspi et tout. Parce que tout à l'heure il allait demander à Regen. Sauf qu'il y avait une urgence. Donc il est venu avec lui. Et après du coup Regen il lui a dit. Ouais du coup est-ce que tu voulais me demander tout à l'heure Et Mob il lui a dit non t'inquiète. Maintenant c'est bon j'ai trouvé. Et là Regen il était surpris. Il était choqué carrément. Parce que Mob il a réussi à se débrouiller tout seul. Puisque Regen en vrai c'est un peu son mentor. C'est comme son... En fait, je ne sais même pas. c'est n'est pas vraiment comme son père, c'est pas comme son grand-frère. C'est une figure qui est unique. D'ailleurs, il y a un autre truc dont je voulais parler, c'est vrai. Tu vois, par exemple, la transition entre... Euh, tu sais, à chaque fois au milieu de l'épisode, il y a une transition. Et euh, pour mettre les pubs, tout ça. Et ben là, il mettait à chaque fois l'avancée avant l'explosion en pourcentage de, de mobs. Donc je crois que c'est passé de 17 à 22, un truc comme ça. Et moi, je me disais, si c'est tout le temps comme ça, en vrai, c'est dommage. Parce que moi, je préférais quand il y avait le fond noir avec les couleurs... Et le numéro qui augmente avec le ding ding ding ding. Tu sais le truc là, le son, C'était incroyable. Et donc moi je me disais, ah c'est dommage. Il n'y a pas, même dans le épisode, ils n'ont pas mis. Mais au final là, et eh ben ils ont mis. Donc on voit qu'ils ont quand même gardé ça. Parce que c'est emblématique. C'est un truc, justement, Mob Psycho 100. Il, il, il avance vers le 100%. Et après, dans le, dans le psychologique, il, il, ça ne va plus. Et bref, je dis n'importe quoi. Mais vous avez compris. Et vraiment, c'est incroyable. Du coup... C'est bien qu'ils aient quand même laissé le truc, parce que j'avais peur qu'il qu fasse juste sous forme de transition, et pas euh, l'explosion. Et en vrai, je me demande euh, quand est-ce que ça va vraiment exploser, parce qu'on voit, du coup, entre les différents épisodes et tout, que ça augmente un peu. Je pense que c'est les trucs du quotidien, genre par exemple, il se fait mal, ça monte un petit peu, il y a un truc qui l'énerve, ça monte un petit peu. Je sais pas, genre, il, il est en retard, il, il se fait engueuler ou un peu comme ça, ça monte un peu, mais c'est juste un peu, c'est tout ça cumulé. Par contre... Quand on voit dans les intrigues et tout, vraiment là, ça monte vite. Même euh, par exemple à la saison 1, avec le mec, là, un autre mec, le premier qu'on avait vu qui avait des pouvoirs comme Mob. Et ben là, ça montait grave vite quand il était là. Et Mob, il ne veut jamais utiliser ses pouvoirs contre les gens. Par contre, quand c'est à 100%, ah hein, frérot, il, il a même plus le contrôle en fait. Et même les gens qui lui disent non, frappe pas, fais pas, je sais pas quoi, ils ne peuvent même plus le contrôler. Et d'ailleurs, il y a aussi Smile. C'est vrai, Smile. Puisqu'on avait vu dans, dans le, le dernier épisode, il disait... J'ai peur que ce soit mes derniers instants, un truc comme ça. Moi, je me suis dit, non, il va pas mourir. Et Kubo, Smile, il va pas mourir quand même, parce que, tu sais, c'était. Il était toujours. C'était la mascotte. C'était un peu la, la mascotte de, de Mob Psycho 100. Bon, il y a mieux comme mascotte. Mais, mais toujours avec Mob et tout, en train de lui parler. Il était tout le temps présent. Et là, même en plus, il y avait Regain tout à l'heure qui disait, d'ailleurs, je vois pas Smile en ce moment. Donc, je pense que à l'épisode. Enfin, au prochain épisode ou celui d'après, on aura les, les réponses par rapport aux questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il y a avec Smile Donc euh, en vrai je sais pas, je me pose vraiment la question hein, Parce que je sais pas, je pense pas qu'il va mourir Mais je pense que sais ça va être comme dans pas mal d'animés Genre il y a un danger, il est parti pour pas exposer ses amis au danger etc Et, euh, et eux ils vont, ils vont le sauver et au final ils vont le récupérer ou un truc comme ça Enfin je sais pas en vrai je me pose la question comment ça va être Ça va être quoi l'intrigue par rapport à Smile en tout cas, je vous propose juste ici de voir la revue de l'épisode 3 de la saison 3 de Mopté Cosson. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et salut